Salut, c'est Stéphane de l'Église Sainte-Claire. Au cours des dernières semaines, je vous ai parlé de notre communauté de foi, de statistiques, de combien et comment donner. Cette semaine, pour notre campagne de financement, je voudrais donner la parole à ceux et à celles qui ont choisi de venir à Sainte-Claire, qui ont trouvé quelque chose d'unique, et qui ont le goût de partager leurs mots pour appuyer notre projet. Alors, Ce que j'aime beaucoup à Sainte-Claire, c'est qu'on ne m'a posé aucune question sur ben, d'où tu viens, pourquoi tu es catholique, etc. On ne m'a jamais posé ce genre de questions. on, on m'a toujours dit ben, bienvenue et voici comment on, on, on discute. Et, et ça, j'ai trouvé ça... Euh, Très bienveillant de, de la part de, de cette église-là. On, on m'a jamais forcé ou, euh, ou, ou dit ben, "Regarde, finalement, as pas l'Église catholique répondait pas à tes besoins et nous on est mieux, on est meilleur." Il y a jamais eu ça. Je pas mis les pieds à, à l'église dans un lieu de culte depuis plusieurs années parce que j'y trouvais pas mon compte en termes de relation avec les autres. Euh, je connectais pas non plus avec les messages. Je suis très entourée dans ma vie personnelle de, de personnes qui ont euh, une, une identité sexuelle différente de celle de la norme et puis j'avais besoin d'une communauté où je pouvais où je pouvais aller sans avoir de jugement sur ces sur ces questions là parce que j'ai j'ai pas besoin d'entendre plus de jugement. et c'est ça que je retrouvais dans les messages des églises qui est autour de de chez moi ma foi n'était pas morte Peut-être chancelante par bout, euh, peut-être un petit peu endormie, je dirais, bien que je priais de temps en temps. Euh, mais je dirais que là, ça a vraiment comme. Euh, tu sais, comme euh, je ne me, nourris, me nourrissais pas tellement de la parole de Dieu, euh, et pourtant, est, ça a toujours été important pour moi. Puis là, de retrouver la parole de Dieu, moi, ça, ça comme. Euh, C'est un feu qui s'allume, puis ça, ça réchauffe. Le matin, j'ai un service anglophone avec mon mari, puis le soir, j'en ai un pour moi, parce que j'aime ça. Euh, je ne veux pas perdre mes, mes racines francophones. Euh, bon, moi, je suis plus jeune. Il y en a d'autres qui sont jeunes. Il y en a qui sont plus âgés. Il y a des hommes, des femmes. Je pense qu'il y a des gens qui ont, comme moi, un bagage universitaire. Il y en a d'autres que ce n'est pas ça. Euh, je pense que dans nos milieux professionnels aussi, euh, ben, pour les personnes qui travaillent, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, euh, c'est des milieux différents. Nos régions sont différentes. Ce qui me plaît, c'est les échanges que nous avons euh, pendant euh, la prédication. En fait, ce n'est pas un monologue, parce que dans le traditionnel, ce qui arrive, c'est que tout est programmé, il y a un monologue. Et voilà. Mais moi, ce que j'aime, c'est cet échange-là. J'apprends beaucoup des autres, ça c'est clair. Euh, moi ça me nourrit, ça m'accompagne puis euh, j'y pense même pendant la vie, enfin pendant la semaine alors il y a une continuité entre deux moments, deux dimanches donnés il y a comme un pont qui s'établit dans, dans mon esprit puis comme ça, de semaine en semaine alors on, on, pour moi c'est vraiment un accompagnement et je pense, je peux dire que en, en conjonction avec la pandémie, euh, les gens que j'ai rencontre, euh, que j'écoute à l'église Sainte-Claire ça va m'amener, ça a déjà commencé à me poser des questions sur un changement professionnel. L'Église Sainte-Claire, c'est un projet qui est audacieux et qui porte beaucoup de fruits. Donc, on a des. À tous les cultes, il y a des gens qui viennent, les, les rencontrent une fois par mois. C'est un succès. Donc, même si le projet pouvait sembler un peu risqué au départ, je trouve que on s'en est bien sorti. Donc c'est une initiative que j'hésite pas à partager avec mes amis qui sont autant protestants que catholiques.